Regarde Nico, on va faire ça là. Toi tu vas le numéro 5, ok? Tu vas prendre quel ballon? Le gros! Le 5? Non, le plus oui, gros! Dans... Marie-Rose, on va laisser le shampoing dans la douche. Tu vais leur dire de venir s'habiller. Marie-Rose, t'as mis le Matiboré? Tiens! Toi tu veux qu'on se zippe? Oui. On l'a pas ça à mort. La trop ça. Tu veux essayer Et tourne comme une dingue. Tu Comme ça. Mm. Et là Tu te fais là Non. Non. Allez, Adam. Ah, papa. <coughs> On est rentré dans le garage, c'est ici que ça va se passer, c'est ici qu'on prépare les ballons. bon! On va bientôt commencer la photo. Par là. Parfait, Exact, parfait. Ok, ok, on bouge pas. des smarties de tous ceux qui ont bien fait. Cheez. Vous allez tous les mettre au-dessus de votre tête. Cheez. Nicolas, c'est le numéro 5 parce que. Um, c'est le cinquième de la famille. Je suis le numéro 3 parce que je suis la troisième de la famille. <rire> Marie-Rose, oh, c'est la première à avoir un cellulaire. <rire> ben on annonce qu'on attend un autre bébé pour le début du mois novembre. Un ah, numéro Numéro 7. On a dépassé la moitié un petit peu. Aye, félicitations, bravo! 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis, maman, elle, elle va bientôt accoucher. Quand ça? Qu'est-ce <rires> <Elle> qu'on fait? <quoi? rires> elle, qui elle, est contente d'avoir un numéro de petite phrase, petite Et Je le quatrième, menace. Let's go, une fille. On garde la surprise pour la naissance. Moi, je suis capable de m'envoler avec. Ouais. Fait qu'on est ici devant notre maison, devant notre nouvelle maison. On a déménagé euh, fin octobre 2019. Bébé numéro 7. Moi, jusqu'à 5, je trouvais ça tout à fait normal parce que c'est. Mes ouais. parents. Euh, ont eu cinq enfants. Alors, euh, au début, je trouvais que six, c'était pas mal, mais là, maintenant, quand je regarde mes six enfants assis à table, euh, je trouve qu'il n'y a rien là. Puis s'il en manque un, je Non, il n'y a personne ici, ouais, c'est quoi l'affaire? » On a eu notre échographie, pendant laquelle on a demandé de ne pas savoir le sexe du bébé. Euh, moi, je me serais peut-être laissée tenter. Alexandre, il il tenait plus que moi à garder la surprise, mais on a fait les deux. Et puis c'est vraiment, vraiment le fun en fait, euh, de découvrir le sexe tout de suite après. Ça c'est que c'est moi qui l'annonce quand le bébé arrive. Wouh! C'est moi qui dis Hey, c'est un petit gars, c'est une petite fille! » Sauf une fois, je pense, où j'ai été pris, genre je savais pas quoi faire puis je te l'ai donné tu c'est toi qui l'aissé. Puis on n'a pas choisi de nom pour, euh, pour cet enfant, ben d'ailleurs on a... pour. Aucun enfant, on n'avait jamais choisi le nom euh, avant, avant de le voir, de le voir. Euh, mais souvent, on avait une bonne idée d'un ou deux noms pour garçon, un ou deux noms pour, pour fille. Cette fois-ci, on pense qu'on a une bonne idée pour un garçon parce qu'il y a un nom que j'aime depuis ma première grossesse. Peut-être. Il accepterait peut-être ce nom-là. Euh, pour un garçon, mais pour une fille, on n'a aucune idée. D'abord, le nom de nos enfants, vous allez voir, c'est Jeanne, Laurent, Mélodie, Paul, Nicolas, Nicolas <rire> Marie-Rose. Marie Puis là, pour s'aider, hier, on est allé au cimetière. <rire> Puis on s'est promené pour regarder, pour s'inspirer de noms sur les pierres tombales. Oui. Euh, il y avait des jolis noms, des il y nom avait des anciens. noms euh, plus originaux aussi. Oui, c'est ça. Fernande... Fernandine... Fernandouille. <rire> non, non, il n'y pas Fernandouille. <rire> si vous avez des suggestions de noms que vous pensez pourraient bien aller avec euh, les noms qu'on a déjà dans notre famille, ben, euh, on est ouvert aux suggestions. Depuis qu'on est entré dans le deuxième trimestre de la grossesse, euh, moi, j'ai toujours trouvé que le deuxième trimestre était le plus beau. Ça a toujours été le plus beau temps dans notre vie en général. C'est un temps calme, je trouve, un temps euh, paisible. Euh, Michel est sweet comme tout, euh, particulièrement. Puis, euh, là, je voudrais qu'on parle un petit peu de coronavirus, puis de non, puis, puis non. Trump, puis, euh... <rire> Si vous avez des suggestions pour les noms, les prénoms, envoyez ça dans les commentaires. Hey! Salut. Bye! On a plein de boulot, là, vous s'occuper des <rire> enfants. On regarde. Là, on va le couper tout de suite, ça va être drôle. Non. On va aller s'occuper des enfants à Val-aux-Fraises. Hey, on se reparle plus tard, on se revoit bientôt. Merci d'être euh, là, fidèle. Tantôt, <rire> t'avais fait comme moi. OK, gros, bye. Oui, oui, oui.